Donc moi, ce qui m'a particulièrement plu dans cette conférence, c'est l'aspect pragmatique, ce, cette expression d'optimisme pragmatique m'a marqué, euh, la recherche de solutions concrètes à travers un concept qui peut paraître abstrait comme l'optimisme, je trouve que c'est vraiment intéressant et proposer des solutions qu'on peut mettre en place assez facilement et assez rapidement, même si on ne les met pas toutes en place, une seule peut suffire à, à changer euh, concrètement les choses et donc ça, c'est quelque chose qui m'a particulièrement plu dans la, dans la conférence que, à laquelle j'ai assisté.